Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette quatrième session de, de, de, de la semaine de l'automation chez, chez Talent. Euh, donc euh, je suis accompagné de Samuel. Tu te présentes, Samuel Mais bon, donc, Du coup, Samuel, je suis manager chez, chez Talent depuis maintenant une dizaine d'années. Et Benoît Ouziel, donc je représente une partie des effectifs talent international. Je suis General Manager sur l'activité que nous avons à Londres et en Angleterre. Et je représente un pôle d'expertise Smart Automation que nous avons développé depuis trois ans maintenant à l'international et en Angleterre, donc à Londres, pour pouvoir servir nos, nos clients internationaux. Voilà. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un petit focus sur le, le low-code en particulier. On, on, on a plusieurs activités sur, sur Londres euh, et au sein de Talent qui ont été présentées euh, au cours de la semaine et notamment tout ce qui est activités robotiques, etc. Mais Aujourd'hui, on fait un focus particulier sur euh, le low-code. Pour ceux qui sont un petit peu nouveaux dans, dans, dans la connaissance de talent et qui veulent avoir des informations un petit peu générales, donc nous avons quelques éléments clés à vous, à vous présenter. Alors, vous nous pardonnerez l'introduction et, et les slides qui se font parfois un petit peu en anglais, parfois en français. Donc ici, on mixe les deux langages ce euh, sera aussi l'intérêt de la session. Bon, on ne va pas parler trop en anglais quand même. Donc, Talent, c'est un groupe qui euh, aujourd'hui fait euh, 3700 consultants, donc euh, une, une progression très, très régulière des effectifs et du chiffre d'affaires de l'ordre de 20% par an. Et on est sur le marché du, du, du digital et de la transformation digitale. Euh, effectivement, c'est un marché porteur, puisque de nombreuses entreprises nous, nous sollicitent pour les accompagner sur différents sujets. Et pour ce faire, nous avons structuré la la, la compagnie euh, à travers quelques expertises clés que vous retrouvez de façon assez standard hein, dans dans nos modèles d'entreprise. Euh, on a une division consulting, donc euh, qui s'apparente à tout ce qui est management consulting, donc conseil au, au business, conseil au, au, au métier, accompagnement de projets de, de transformation euh, métier. Donc des experts d'un métier que ce soit le train, que ce soit le l'énergie, euh, que ce soit la, la banque, qui vont s'associer aux clients pour euh, réaliser des, des projets de, de transformation. On a une division opération euh, qu'on va qualifier effectivement de un peu le, de, le bras armé de, de la mise en œuvre euh, des, des projets qui seront initiés euh, euh, par le, le management consulting et leur, leur déclinaison plutôt euh, IT et euh, project management. Euh, ensuite on a la, la partie solution qui est une activité aussi traditionnelle chez, chez Talent donc l'activité qui consiste à développer réellement les, les information systems et à intégrer des suites de produits quand c'est nécessaire donc on a un certain nombre de de, de, de compétences autour de l'intégration d'ERP, donc très récemment on s'est renforcé sur sur SAP, mais euh, traditionnellement on intégrait par exemple euh, de, de, de l'ERP Oracle, on a de très très grosses activités dans le domaine de, de la data, où on propose d'intervenir sur la mise en œuvre soit de centres de service, soit simplement de, de, de dispenser des équipes. Et qui vont intervenir sur différents topics dans l'univers de data analytics. Euh, on a effectivement des effectifs qui sont assez, euh, qui se sont renforcés l'année dernière sur, le, sur les activités cloud et tout ça, ça va chez, chez Solutions. Dans le cadre de, de l'innovation, euh, l'innovation qui, qui nous tient franchement à cœur, on n'a pas trop insisté dans, dans la présentation initiale, mais euh, on, on se considère comme une entreprise investissant euh, assez massivement dans, dans l'innovation et on est reconnu pour ça. On espère que Smart Automation fait partie des, des bons choix qu'on aura fait dans le domaine de l'innovation. et En tout cas, le, le retour qu'on a des, des clients euh, semble nous le confirmer. Donc, on va trouver ici à la fois de l'innovation technologique, mais aussi de l'innovation méthodologique. Euh, L'agilité est, est chez nous une, une activité qui est bien maîtrisée depuis de nombreuses années. Ça fait partie des, des effectifs de Talent Labs, si on, si on doit en citer une Enfin, on a effectivement un, un, une structure pour délivrer des projets à dimension industrielle, donc de gros projets, dans des cadres très, très sécurisés, puisqu'on accompagne... Des, des, des sociétés qui font partie soit euh, des, des institutions financières, soit des, des, des entreprises dans le domaine de l'armement qui nous demandent parfois des, des niveaux de, de, de sécurisation de, de sites, d'accréditation euh, et effectivement de, de qualité de livraison industrielle de, de haut niveau. Et on est capable de les accompagner avec euh, notre entité euh, Nirshore qui se situe en, en Tunisie. Voilà pour Talent. Euh, on a effectivement des perspectives devant nous qui sont assez importantes, puisqu'on a accueilli euh, euh, l'été dernier un, un, un fonds d'investissement qui participe à notre capital et qui nous donne encore plus de perspectives sur le développement, notamment à l'international. Alors, excusez-moi, je cherchais l'agenda. Donc, on va continuer le, on va continuer le, la présentation. Pardon, je suis allé un petit peu vite en, en skippant l'agenda. Donc, j'y reviens. Donc, la présentation de la, de, de c'est fait. Pourquoi le low code le, le, le code, évidemment, c'est notre univers depuis depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on voit le low code apparaître. Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'est une solution pérenne On va essayer d'y répondre en quelques points. Ensuite, on va vous présenter à travers deux, deux, deux choix qu'on a fait, effectivement, deux technologies ou deux plateformes technologiques et deux exemples soutenus par des démonstrations pour illustrer, effectivement, nos, nos choix dans le domaine du low-code et ce qu'on a pu faire pour accompagner nos, nos clients dans ce domaine-là. Et ensuite, effectivement, on accueillera volontiers vos, vos questions en fin de, de présentation. À toi, Samuel. Effectivement, pour revenir sur pourquoi le low code, euh, ben, il y a une transformation numérique qui est en cours, ça c'est pas nouveau, hein, mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cette transformation s'accélère. Euh, voilà, il y, a, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites et on considère qu'on a une demande de on a un besoin d'application qui est cinq fois supérieur à la capacité qu'on a en hommes et, en, et en, en équipement pour, pour la délivrer. Donc du coup, on, il faut absolument trouver des, des solutions. On considère aussi que d'ici à 2024, 65% des euh, des, euh, des applications seront des applications plutôt orientées mobiles et avec du coup une grosse, fin, une grosse partie euh, seront euh, développées sur du low code. Euh, donc, donc du coup, on, on sent que le, il y, y a vraiment un vrai besoin de euh, d'améliorer et de trouver des solutions aux besoins de développement informatique de nos jours. Euh, les challenges qu'on doit affronter euh, sont, sont multiples. Hein. Il y a l'habituel euh, respect du triangle délai, coût et qualité, euh, mais c'est pas le tout parce qu'effectivement le low code va euh, apporter des solutions, certes, mais va aussi sur certains aspects euh, poser des questions, notamment sur le shadow IT, c'est-à-dire bah, sur tout ce qui est euh, informatique qui passe, on va dire, sous les radars de la de la DSI. Euh, Aujourd'hui, avec plusieurs frameworks low code. Les utilisateurs ont la main pour créer leurs propres applications qui vont générer des échanges de données à gauche à droite. Et donc, euh, et bien, il est important aussi que euh, l'ADSI garde la main sur sur les, les transferts de, de données et sur euh, tous ces tous ces, ces, ces échanges, pardon, qui qui seront mis en place par euh, les équipes, euh, même potentiellement côté métiers, euh, sans forcément remplir de formulaire de déclaration euh Et donc, forcément, associé à ces échanges, on a aussi des aspects euh, euh, sécurité, il faut s'assurer que eh bien, des profils qui ne sont pas forcément des profils de développeurs ou pas forcément formés sur le spectre global euh, des missions de l'IT eh euh, soient euh, soit aussi euh, compliant avec l'ensemble des exigences de l'entreprise. Ça fait aussi des années que euh, la plupart des DSI travaillent sur l'urbanisation euh, pour pouvoir effectivement suivre les flux de données, comprendre quand dans une chaîne de données, il y a une rupture, comprendre d'où ça vient, et bah, du coup, il ne faut pas non plus gâcher ça. C'est-à-dire, tout le travail qui a été fait depuis 5-10 ans, il ne faut pas qu'il soit perturbé par, par des process un peu fantômes qui vont venir et bah, transférer des données à gauche, à droite. Donc Du coup, c'est vraiment important de, de pouvoir structurer le, le low -code de manière à ce qu'on profite de ses avantages, euh, et de manière à, à limiter les, les impacts eh ben, on ne va pas dire négatif, mais euh, euh, bah perturbant pour la DSI aujourd'hui. Euh, donc du coup, euh, en synthèse, il hein, y, a, y a trois gros leviers de motivation sur la mise en place du low-code. Euh, premièrement, bah, c'est ce qu'on disait au début, c'est euh, délivrer plus vite. Euh, et forcément, si on va plus vite, eh ben, on a des coûts de développement qui sont moindres. Euh, on considère aujourd'hui qu'un projet est développé trois fois plus vite qu'un projet en développement traditionnel. C'est-à-dire que le coût de développeur, de test, enfin, de tout ce qui est vraiment euh, lié à la mise en place d'une application est divisé par trois. Euh, en fonction aussi du, euh, du framework euh, low-code qu'on va, qu va utiliser, enfin le coût de l'application hein, low-code euh, qu'on va utiliser, eh bien, forcément, on pourra aussi avoir une intégration beaucoup plus forte. Tout à l'heure, on aura, on aura divers exemples, euh, dont un, un Power Platform qui montre euh, vraiment l'intégration des, euh, des utilisateurs et euh, de l'application des applications développées au sein de l'écosystème de l'entreprise. Il n'y a plus de problématiques d'authentification, euh, la gestion des droits et de faciliter au maximum, parce qu'on arrive sur une gestion de droits à la Microsoft, donc dans de l'Active Directory, dans des groupes, enfin des choses qui sont très abordables. Et il y a un troisième axe aussi de motivation, et là, c'est vraiment dans une autre démarche low-code, c'est d'avoir un aspect d'homogénisation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur les développements classiques, on va avoir chaque application aura une version de base de données, aura des librairies bien spécifiques, avec des versions bien spécifiques. Donc, on va devoir gérer des souches techniques euh, avec euh, le low code, comme la plupart des choses sont, enfin, euh, comme on est toujours lié à un framework, alors qu'il va être sur le cloud, qu'il va être en premise, peu importe, mais en tout cas, euh, ce, ce framework low code va offrir un cadre euh, logiciel, un cadre euh, technique fort, ce qui permet une certaine homogénéisation euh, des, euh, des briques de développement et donc une économie sur le maintien de toutes ces souches, parce que finalement, il n'y en a plus qu'une. Donc il y, y a une vraie facilité là-dessus. Benoît, je te laisse prendre la main. Merci. Oui. Merci Samuel. Juste, juste un, un élément aussi de précision par rapport à notre définition du, du low code. Donc euh, on, on considère que le low code, c'est un ensemble finalement de, de solutions possibles qui nous permettent de développer des, des applications dans un temps réduit qu'on a estimé, grosso modo, de 10 jours à 100 jours. Euh, en quelque sorte. Et donc, pour, pour pouvoir répondre à, à, à ces problématiques, donc accélérer les, les temps de développement, donner plus la main aux utilisateurs hein, avec la notion de citizen developer. Donc, en gros, vaut-il mieux laisser les utilisateurs faire complètement par eux-mêmes euh, dans leur coin ou essayer de leur donner les droits pour qu'ils fassent euh, dans, un, dans un cadre donné, comme le disait Samuel, euh, et un framework qui soit maîtrisé, partagé et, et homogénéisé. Donc ça, ça nous donne une palette de, de possibilités sur le marché. Donc euh, on, on, on en sélectionne régulièrement de, de nouvelles, mais on essaie quand même de, de conserver un certain nombre de, de standards. Et en ce qui concerne notre entité euh, et notre business unit, Smart Commission, euh, pour le UK en tout cas, on a choisi un, un nombre réduit, de partenaires forts, puisqu'il est important pour nous d'avoir une véritable expertise euh, affirmée dans euh, les, les, les technologies qu'on va proposer euh, à, à nos clients euh, et, et sur lesquelles on va les, les accompagner. Hein. Donc, ça, c'est aussi une, une garantie de succès in fine. Donc, on préfère un nombre réduit de partenaires forts qui sont chacun réputés pour... Euh, un sujet en particulier, ou alors qu'ils sont des, des purs payeurs. Donc là, j'ai mis en fait en exergue trois partenaires, euh, sachant qu'on va parler de deux d'entre eux aujourd'hui. Euh, donc un partenaire challenger, un partenaire qu'on a qualifié de best of breed, et un, et un leader. C'est un petit peu notre approche de la sélection des, des, des partenaires euh, sur, euh, sur sur talent UK. Donc sur le challenger. Euh, je l'ai appelé Challenger, alors pour moi c'est plutôt flatteur, hein. il ne faut pas le voir comme comme comme un petit euh, software vendor dans, dans un petit coin. C'est Nintex, euh, Nintex c'est une, une société qui, euh, qui s'est développée principalement sur euh, des outils euh, add-on euh, à l'environnement Microsoft euh, et euh, sur euh, tout ce qui est workflow euh, automation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de d'une présentation sur euh, le contract management. Et donc, puisqu'on aime bien faire du bien à nos clients, on aime bien aussi se le faire à, à, à nous-mêmes. Et ce sera l'exemple de talent qui a choisi cette solution pour générer ses, ses, ses, ses propres contrats. Euh, donc, ça va ça, ça va effectivement accompagner la, la crédibilité qu'on a sur ce, sur, sur ce sujet. Ensuite, on a UiPath, je passerai dessus. Et, et, et Samuel euh, en, en, fin de, en, en fin de présentation, on vous proposera donc la Power Platform qui est dans l'univers Microsoft Azure, sur lequel on a aussi euh, une, une forte maîtrise euh, ici à Londres. Donc Nintex, hein, encore une fois, on en voit une partie aujourd'hui. Un, aujourd'hui, c'est plus une plateforme. Donc, C'est un éditeur qui fait un petit peu plus de, de 200 millions d'euros de, euh, euh, de, de, de, de revenus annuels, de dollars, je crois, pardon. Donc, c'est un, un, un éditeur qui est, qui est solide, qui fait partie des éditeurs qui se développent assez fortement. Ils ont acquis récemment aussi une structure qui s'appelle K2 pour se renforcer sur un autre segment de, de, de leur offre. qui est un segment un petit peu plus, on va dire, corporate, enterprise, où on a des solutions très très robustes pour adresser des, des, des problématiques spécifiques et complexes. Nintex, dans sa version, dans la version que vous allez voir aujourd'hui. C'est plus un outil tactique, rapide à déployer, et c'est pour ça qu'on le qualifie finalement de, de, de low-code, qui va faire vraiment euh, des, de jolies choses dans un temps assez restreint. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui sur, sur, sur le Smart Automation au sens large, et pas exclusivement dans, dans le domaine du low-code, mais dans le domaine aussi du RPA qu'on a, qu a suivi précédemment Donc ça, ça concerne l'entité UK donc, on accompagne principalement des, des entreprises du, du domaine du service, des services financiers, donc qu'elles soient multinationales, ici j'ai une japonaise, une suisse et une, une anglo-espagnole, ou alors plus, plus, plus locales comme Siemens Siemens, plus anglo-saxonnes, on va dire, qui eux sont des sont « des, legal advisory », qui sont des avocats de profession. Donc ici, on a un florilège de, des applications low-code ou automation qu'on a pu leur délivrer avec le, le pôle d'expertise et le pôle d'excellence de, de Londres. Donc ça va de adresser un problème de compliance chez Julius Baer et mettre en place un, un performance system pour les relationship managers tout ça sur base de Workflow Automation et de la solution que vous allez voir aujourd'hui. En passant par, effectivement, euh, Santander, chez qui on a euh, déployé une, une roadmap d'innovation euh, qui a traversé, euh, finalement, le Workflow Automation euh, et le contract management, notamment. Euh, tout ce qui est, effectivement, euh, RPA et ou euh, chatbot. Simmons Simmons, on a délivré, en mode tactique, encore une fois, euh, des, des prestations... Euh, euh, donc en agilité sur base de, de, de Nintex pour euh, intégrer euh, leur, leur subscription agreement et euh, chez Mizuho on a pu faire du du, du, du RPA et un certain autre un, un certain nombre d'autres d'autres sujets euh, et tout ça dans une dans une dans une forte interactivité avec des des des équipes qu'on qualifie de rapid application development and automation team alors, le, le cas du jour, euh, finalement, c'est euh, un cas qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui est le prolongement de... Euh Enfin, qui est un peu l'illustration de ce qu'on ce qu'on va voir euh, par la suite, euh, qui a été appliqué à, à, à Talent. mais pour être tout à fait transparent, c'est ce qu'on a délivré euh, à la banque Santander. Euh, donc, on les mentionne pas euh, nommément ici, mais on, on, on est en droit de de, de, de, de, de l'expliquer. Donc, on a choisi effectivement de d'additionner la solution Nintex à euh, l'environnement SharePoint pour pouvoir euh, accompagner la, la mise en place d'un de, de, de, workflow autour de tout de, de ce qui est legal automation. Donc dans le cadre finalement de tout ce qui est euh, onboarding de, de nouveaux clients, on a un certain nombre de contrats qui sont attachés à, euh, euh, à la nouvelle relation commerciale. Et l'idée, c'était à la fois de pouvoir euh, créer un outil simple, tactique, qui puisse être plutôt à la main des utilisateurs, avec quand même effectivement une organisation assez forte du travail et aussi une historisation des éléments, un suivi, une traçabilité et bien évidemment une auditabilité, puisque quand il s'agit de documents financiers, la partie audit est assez est assez importante. Donc le résultat de de cette de cette euh, initiative, c'est que on a effectivement réduit très très nettement les process manuels, donc on estime que c'est environ 50-60% euh, à, à peu près, et ça signifie que quand on réduit évidemment les process manuels, eh bien euh, on, on organise le, le process, et en organisant le process, on est plus qualitatif dans le traitement euh, à la fois du processus, mais aussi de la donnée in fine. Quand on s'organise, évidemment, on standardise et quand on standardise, on gagne du temps. Donc euh, euh, forcément, ça fait partie aussi des, des, des bénéfices de cette, euh, de cette mise en œuvre qui a été une mise en œuvre, encore une fois, tactique, hein, donc on a révisé un certain nombre de fois l'application, mais encore une fois, on n'est pas sur des, des, des projets euh, gigantesques, et on a, in fine, une, une, une plateforme avec une interface plutôt très agréable à regarder euh, et, euh, et, et standardisée. Euh, C'est à ce moment que je passe sur une autre euh, présentation, donc je vais vous partager mon écran pour vous lancer euh, alors, partager, partager l'écran... <coughs> Pour vous lancer sur ce, ce, ce qu'on a fait, de on a fait de même finalement, un petit peu la, la même chose que vous avez vu précédemment, mais euh, appliquée à, à l'environnement de, de talent, et on a fait du client contract management et de l'e-signature, tout ça dans une enveloppe euh, de temps euh, qui, euh, qui représente environ une centaine de jours. Entre euh, la collecte et la définition du besoin et la livraison du, du, du produit fini. D'accord Donc, Talent, je vous l'ai dit évidemment en préambule, c'est une société multinationale. On a un peu plus de 20 implantations euh, euh, dans le globe. On a des, des façons de procéder qui ne sont pas toujours homogènes, même si on y travaille fortement. Euh, et effectivement, l'idée c'était de, de pouvoir soutenir le département légal dans euh, la, la diminution ou en tout cas la bonne utilisation de de, de, de sa capacité de travail et la diminution de sa, sa charge de, de, de travail en, en amont. Et on pensait que la standardisation du processus et l'accompagnement d'une signature électronique était un, un, un bon moyen. Donc, on s'est basé sur une solution qui est une solution initialement SharePoint. Hein, à laquelle on a additionné l'addon donne Nintex, qui nous a fourni l'intégralité finalement de de, de de la démarche de, de workflow et la signature électronique donc avec le partenaire Adobe eSign qui est une solution embarquée en standard chez Nintex, qui aujourd'hui d'ailleurs c'est cet outil avec une solution plus robuste et plus intégrée encore que que, que celle qui était proposée au moment du choix. Donc, l'idée initiale, euh, ici, vous voyez euh, la définition du euh, du, du, du workflow, hein, la, la, la, la, en simplifié, bien évidemment, euh, pour euh, des questions de, de présentation. Euh, alors là, pour pour, pour la, la petite parenthèse, on utilise un autre outil de, de, de la plateforme Nintex qui s'appelle Promap, qui est un outil de, de design de, de processus qui est extrêmement extrêmement utile. Euh, très accessible euh, d'un point de vue euh, financier et très très apprécié de l'ensemble des, des métiers et aussi des business analysts qui travaillent avec les, euh, les, les gens de l'IT pour, pour réaliser les, les applications. Donc on s'est basé effectivement sur, euh, sur Office 365 euh, et en, en particulier euh, SharePoint euh, pour euh, y, y adjoindre cette couche de, de, de workflow. Et on a réussi euh, à travers euh, ce, ce, ce projet à créer euh, une, une, une interface euh, intuitive pour capturer les données euh, dans le cadre d'un processus qui, qui, qui est une succession de, de formes, hein, euh, finalement vous allez le voir dans, dans la démonstration. Euh, on a organisé les, les datas, on a aussi défini une façon de, de, de fonctionner pour pour l'organisation et bien évidemment tout ça se traduit in fine par une capacité de pilotage qui est fortement accentuée puisqu'on a collecté les datas, on les a organisées, on peut les restituer euh, et donc les piloter. Bien sûr d'un point de vue client, bah, effectivement on a reçu euh, euh, un contrat qui est standardisé, on a été en mesure de l'amender et depuis euh, son fauteuil, et en particulier dans, euh, dans, dans, dans le cadre du confinement, eh bien, euh, euh, on a mis euh, euh, en place la capacité à signer électroniquement ces, ces, ces documents. Donc là, je vais vous montrer, euh, en, en essayant d'accélérer un petit peu la, la séquence, vous donner simplement une, une, euh, le goût, entre guillemets, de, de ce qu'on a fait, euh, mais vous allez quand même balayer l'intégralité de la séquence que vous avez vue précédemment, c'est-à-dire... Euh, initier le contrat, générer le contrat, <coughs> passer par nous par la séquence d'approbation et de délégation de signature ou d'approbation, <coughs> qui est le reflet simplifié, encore une fois, de, de notre organisation. Ensuite, générer un email qui va avertir le client de euh, la génération du contrat, euh, collecter et incorporer les, les, les modifications, et enfin, effectivement, signer la version finale pour pour, pour signature. Donc là, on a euh, <coughs> on a la, la, la première étape. Euh, donc ici, on est dans le dans le l'accueil le, le, le, le, en fait qui va nous nous, nous permettre de créer un, un, un nouveau contrat. Euh, donc ce, ce contrat euh, va euh, donc passer à travers cette collecte va passer à travers un certain nombre de, de formes, en l'occurrence quatre formes. Donc je vais essayer de vous vous épargner le déroulé de l'ensemble des formes. L'idée c'est plutôt de, de de voir que euh, on a euh, en peu de temps euh, des des formes qui sont presque prêts à l'emploi euh, et qui ont été euh, euh, aménagées euh, selon les besoins de, de de notre client de notre client interne et là effectivement on est déjà rentré dans le processus de collecte des informations donc avec les informations de de, de la compagnie hein compagnie de loisirs, hein, Disneyland, euh, et de production de, de, de loisirs, euh, on a effectivement collecté des, des dates qui vont s'incrémenter, in fine, dans... Euh, le contrat. On a un certain nombre de, de blocs qui sont parfois des, des blocs euh, euh, plus ouverts, entre guillemets, hein, donc euh, moins standardisés, et qui vont nous permettre de, de, de collecter les, les informations. Je vais aller très très vite à, à, à la fin de cette, cette première étape. Euh, et, et, et vous aurez vu qu'effectivement, pardonnez-moi, le contrat a été initialisé. Enfin, je... Excusez-moi. Donc on l'a vu, euh, vu, apparaître effectivement dans, dans le dashboard de de, de, de suivi. Je crois qu'on est reparti pour la même séquence. Alors. Le contrat, excusez-moi, a été créé et effectivement à l'issue à, à de la création et donc des quatre étapes, le, le, le destinataire du contrat reçoit un email formaté euh, qui, euh, qui lui indique que le contrat a été créé sous un certain nom, un, un certain numéro, etc., et qu'on peut y accéder éventuellement pour pour euh, review. Ensuite, euh, on commence la séquence d'approbation. Euh, du contrat, donc ça va passer par les CES, le delivery, le légal, et enfin l'approbation finale du, euh, du, du, du, du responsable d'entité, donc euh, you head euh, Alors, on va voir, pareil, une séquence un tout petit peu euh, euh, accélérée. Donc ici, on a le, les, les, les statuts euh, des différents contrats, hein. On voit par business unit, on peut sélectionner effectivement sa business unit et on va avoir le statut du contrat, ici le draft a été généré, a été créé. Voilà, on a plusieurs endroits qui nous qui, qui nous montrent effectivement les, les différents stages et, euh, et il reste effectivement un, un certain nombre de d'étapes de, à, à parcourir avant que le, le contrat soit soit, soit complètement euh, soit complètement approuvé. Excusez-moi, j'avance un tout petit peu. Euh, là, on revient sur une séquence euh, d'approbation et euh, de, de de commentaires. Donc, on revient dans l'outil euh, Nintex pour continuer le, le, le processus d'approbation du, du contrat. Euh, on sélectionne effectivement le, les, les, les différentes tâches à travers des formats boutons bouton radio, donc toujours simple, hein, une interface web euh, extrêmement, extrêmement simple et, et agréable pour le, pour le client. Et ensuite, on a toujours un, un follow du, du statut du, du contrat. Là, on arrive dans euh, la boîte mail euh, qui intègre la version euh, draftée euh, et PDF du contrat, ainsi que un document qui euh, qui est un document Excel. Alors, on l'a on l'a on l'a défini comme simplement euh, euh, un document Excel parce que euh, parce qu'on on, on, s'est limité effectivement dans l'esprit du, du low code de, dans, dans, dans un on s'est limité dans le domaine de l'intégration on n'a pas voulu faire une, une intégration lourde qui nous aurait emmené bien plus loin euh, en termes de en termes de jours et en termes de, de délai de, de delivery de, de l'application euh, mais en tout cas on a créé cette fonctionnalité qui permet euh, aux clients de faire ses retours et donc à l'équipe de, de talent de les intégrer un petit peu plus tard dans le, le document final. Voilà, et on a sou, soumis à la review adcom. Ensuite, on a envoyé, comme vous l'avez probablement fréquemment dans vos diverses boîtes mail, une request pour une signature sous ce format-là. On revoit et on signe tout simplement cette, cette, cette séquence. Le document est, est, est révisé, il est prêt à signer, on passe par la séquence de, de signature. L'intégralité des, des, des informations qu'on qu y a insérées sont son contenues dans le, dans le document, évidemment. Donc c'est la fin de séquence. Et enfin, nous sommes all set. Voilà, le, le processus est, est terminé. Il se termine effectivement par l'envoi d'un contrat finalisé sur la boîte mail du, du, du client. Et c'est la, la fin du, du, du, du processus. Voilà, Samuel, je te rends la main pour, le, pour, la, partie, pour la partie Power Platform. C'était la, la fin de la présentation sur, sur Nintex. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci, Benoît. Donc Effectivement, on a voulu aussi vous faire une, une petite démonstration de, de la Power Platform. Alors, pourquoi on a choisi la Power Platform Pour deux raisons. La première, c'est que euh, c'est un outil qui illustre bien le, le concept qui se cache derrière le low-code. Euh, comme le disait tout à l'heure euh, Benoît, l'une des solutions pour euh, pour euh, compenser le manque de, de développeurs, euh, c'est de passer par des solutions low-code qui sont accessibles à des personnes qui sont non-développeurs. Bon, il faut quand même... Après, il y a un petit temps de, de, de prise de connaissance de l'outil. Euh, on fait connaissance avec l'outil euh, comme avec une personne. Hein. Et, euh, on, on apprend à, à, à échanger avec lui, à, à, à voir comment fonctionnent ses composants. Euh, et donc, du coup, je vous ai mis ici un schéma qui, euh, qui illustre la composition de, de, la, de la Power Platform. Donc, euh, en, en allant du bas, de base en haut, on part de comment on structure les données, aux différents outils et aux usages. Et donc, du coup, on voit qu'on peut créer des interfaces, donc, qui permet d'afficher de, des données, mais aussi d'en saisir. Et donc, du coup, une fois que ces données-là, elles sont stockées dans l'une des sources de données mises en bas, hein, sachant que ces sources de données-là sont très variées. On peut aller du SharePoint, comme l'a montré Benoît avec Nintex aussi. Donc, c'est une source de données qui, qui peut être utilisée avec des SharePoint on peut aller aussi sur Dataverse, qui est un modèle de données très spécifique à la Power Platform, qui a un vrai avantage, c'est qu'en fait, quand on utilise Dataverse, les règles métiers sont implémentées directement dans la donnée. Alors, pourquoi c'est un avantage dans le concept de la Power Platform et du low-code en général C'est que du coup, comme on va utiliser une même source de données avec différentes applications, donc, euh, euh, j'en parle à l'instant, on peut créer des interfaces pour lire et remplir de données, mais aussi, on peut d'ailleurs, après, faire des automates qui vont traiter les données automatiquement. On peut, avec Power BI, analyser les données et avoir une vue euh, très macro, et avec un, un chatbot, aller utiliser les données pour euh, échanger avec un utilisateur. Euh, et donc, l'avantage d'avoir les règles métiers qui sont directement dans Dataverse, ben ça permet de ne pas avoir à les réimplémenter dans différents outils, d'assurer qu'on a une une, continuité, une homogénéité globale sur l'ensemble des composants de la Power Platform. Donc ça, ce qui, enfin, c'est, ça, ça, permet vraiment un gain de temps et en, encore une fois une sécurité dans la gestion des données que les droits sont mis directement au niveau de Dataverse et pas au niveau des différents composants qui accèdent à ces données-là. Euh, donc on a aujourd'hui quatre gros composants sur la Power Platform. Hein, du coup, Power BI pour l'analyse, Power Apps pour les interfaces, euh, Power Automate. Pour euh, automatiser diverses actions, euh, vous avez vu dans les jours précédents euh, pas mal de RPA. Eh bien, euh, Power Automate arrive à peu près sur sur cette, euh, enfin, déjà en bonne interface du RPA, mais implémente de plus en plus aussi des fonctionnalités d'RPA, ce qui permet d'avoir vraiment une un champ d'action très très large avec la Power Platform. Et donc euh, la partie virtual agent permet de faire euh, notamment des chatbots. Euh, donc voilà, ça c'était la partie très théorique euh, pour ceux qui n'avaient jamais touché à la Power Platform. Euh, ce qu'on a voulu aussi par ce, euh, ce webinaire, c'est euh, vous montrer euh, bah, comment ça marchait, à quel point l'outil était facile d'accès. Euh, donc euh, on, on a choisi aussi de épargner les démonstrations qu'on trouve un peu partout sur le net avec euh, « on, on met une collection de données et puis c'est fini ». Euh, oui, c'est ce qui est facile avec la plateforme, mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin tout le temps. Et puis c'est parce qu'on en, enfin voilà. On voulait vous montrer un truc un peu plus sympa. Donc euh, on voulait vous montrer à quel point on pouvait euh, travailler sur la saisie des données, c'est-à-dire euh, s'assurer que l'utilisateur euh, saisisse des données euh, qui sont conformes aux attentes. Et on voulait aussi faire un truc un peu sexy très facilement. Donc on a choisi un cas d'usage où on pouvait euh, bah, prendre une photo. Euh, montrer que, voilà, nous c'est en tout cas les, les cas d'usage qu'on voit chez beaucoup de nos clients qui, qui disent, bah, tiens on est sur l'interface mobile, je veux dans mon rapport mettre une photo, donc euh, l'idée c'était de vous montrer à quel point il était facile d'utiliser ça. Euh, donc du coup on a on a euh, imaginé une application hein, euh, l'idée c'est de se dire, bah, tiens euh, si on faisait une application pour gérer les nouveaux arrivants euh, donc euh, on va vous montrer une petite vidéo juste après qui montre euh, comment on crée euh, euh, pardon, je un voilà. une, une application qui va vous montrer comment euh, eh bien on peut gérer un nouvel arrivant. Donc, on va faire euh, par vidéo cet, cet écran-là. Donc, en gros, un, un écran qui permet de saisir nom, prénom, l'email, un numéro de sécurité sociale. Euh, pour être sûr que les personnes mettent le bon format, on leur a fait une petite infobule ici qui dit, bah tiens, euh, voilà, un exemple de numéro de sécu, c'est euh, 15 chiffres. En fait. euh, et puis, euh, donc, vous, forcément, de quoi réaliser une photo. Euh, donc, typiquement, je vous fais une démonstration hein, très rapide. Hop, ça, c'est moi. Ouais. Et puis euh, hop, et mon numéro de sécurité sociale. Là j'ai dû mettre un chiffre de trop. j'enlève le 16 16e chiffre et on voit que ça fonctionne. Je clique sur la photo, ça me génère une petite photo. Bon ben, je suis toujours aussi rouge. Ça c'est fait et on enregistre. Et donc là on va mettre dans une dans une base SharePoint le les données, donc euh, hop, petite démo, tac, ici on voit avec un petit refresh que j'ai une nouvelle ligne qui est arrivée, qui est d'être tapée, donc euh, on va vous partager hop, une petite vidéo qui montre à quel point c'est facile, Enfin, pour preuve, la vidéo euh, dure 8 minutes, donc on ne fait pas forcément très très euh, sexy, mais euh, voilà, on, on vous montre comment on accède à des composants pour leur plateforme très facilement, c'est parti Bonjour à tous. Dans cette démo, je vais vous montrer comment créer une application. Le but de cette application, c'est de gérer les, les, les nouvelles arrivantes chez Talon. Donc pour commencer, on va commencer avec la liste SharePoint. Donc ici, on a une liste SharePoint personne qui est constituée de différents champs. Donc ici nom, prénom, email, photo d'identité qui est ici encodée en texte et un numéro de sécurité sociale. Donc ici, une fois que la liste SharePoint est créée, on se dirige vers PowerApps en passant par office.com. On sélectionne l'application PowerApps qui va nous diriger vers notre environnement PowerApps qui contient toutes nos applications qu'on a créées. Et nous, ce qu'on veut, c'est voilà, créer une nouvelle application à partir de rien. Donc là, PowerApps met en place tous les composants dont on aura besoin pour créer l'application. Donc première chose à faire, une fois que l'application est générée, il nous faut lier cette application à une source de données. Donc ici, ce qu'on veut, c'est la lier au SharePoint que, que, que, a, que, que nous avons créé. Donc on sélectionne le site qui contient la liste et on sélectionne la liste qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, on insère un formulaire. Donc ici, qu'on va lier, bien sûr, à notre liste SharePoint de personne. On veut qu'elle prenne toute la largeur de la, de la page. On veut qu'elle ait uniquement deux colonnes et que son mode soit c'est-à-dire, on veut créer des enregistrements et non pas modifier celles qui existent déjà. Ensuite, on, on, on connecte notre, notre formulaire à notre source de, à notre source de données. Ici, la liste SharePoint de personne. On fait un peu le ménage sur les choses dont on n'a pas besoin. Donc ici, c'est piège jointe. Éditeur, et on organise selon l'ordre que l'on souhaite. Ici, on veut mettre photo à la fin. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter des contrôles de saisie, notamment pour le champ euh, sécurité sociale. Donc, Ce qu'on va faire, donc, premièrement, c'est on va ajouter une petite info bulle qui va permettre à l'utilisateur de savoir comment saisir son... Voilà, qui, peut, qui va lui permettre d'avoir un exemple de saisie d'un code sécurité sociale. Bien sûr, ce, cette infobule, on peut le faire avec tous les champs. Mais voilà, par souci de temps, on va le faire uniquement pour le champ sécurité sociale. Donc là, on sélectionne l'icône, on sélectionne sa propriété, tout le type. De faire afficher un texte lorsqu'on passe la souris pas dessus. Si je lance l'appli... Voilà, on voit que le, le, code que rentré, le texte que j'ai rentré, s'affiche bien lorsque je passe la souris par dessus On va ajouter un, un autre contrôle de saisie. Donc Ici, en utilisant les règles, en utilisant le, les regex, c'est tout simplement des règles, de, qui, des règles qui permettent de, de contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc On se dirige vers le cadran sécurité sociale. On sélectionne ici le message d'erreur, l'espace consacré au message d'erreur. Et on va personnaliser un peu tout ça. Donc ici, on va dire que lorsque l'utilisateur saisit un, un texte dans le champ euh, numéro de sécurité sociale, mais que ce champ-là, mais ce que ce texte-là ne correspond pas au format de numéro de sécurité sociale, alors on affiche un message qui dit « Veuillez rentrer un bon numéro de sécurité sociale ». Ici, c'est une regex qui permet en fait, de contrôler la saisie du numéro de, de sécurité sociale. C'est-à-dire, tout simplement, il faut que le code commence par un 1 ou par un 2, ensuite espacé par, par un espace, un point ou un tiré, et ensuite, c'est une suite de deux ou de trois chiffres, qui eux-mêmes sont espacés par, bah, par un espace, euh, un point et, et un tiré. Du coup, on va tester ça aussi, la, nouvelle, la deuxième règle. Donc là, si je saisis ce texte-là, voilà, ce numéro-là, tout se passe bien, parce qu'il n'y a pas, pas d'erreur. Si je supprime un champ, un, un chiffre, alors on voit que le message d'erreur s'affiche. Si je souhaite commencer numéro sécurité avec un 2, pas d'erreur. Par contre, si je mets un 3, je commence par un 3 ou un 4, etc. Voilà, On voit bien qu'il y a un message d'erreur. Autre modification que l'on souhaite faire, c'est bien sûr euh, le, sur le champ euh, photo d'identité. Voilà, on souhaite bien sûr afficher une photo lorsque l'utilisateur prendra, prendra une photo avec la caméra. Donc, première chose à faire, c'est ajouter une caméra donc on va dans Média, Caméra, Caméra s'enclenche. Voilà. et en, ici on veut que l'utilisateur, on veut que, que l'application affiche la photo qui sera prise avec la caméra. Donc on va Caméra. Photo. Donc là par exemple, si je prends une photo, donc tout simplement ici sur la caméra. Voilà, on voit que la photo a été prise et elle est en format texte. Pour l'utilisateur, ça, ça n'avance pas plus que ça. Du coup, on voit que ce champ-là, il n'en a pas besoin. Du coup, on va mettre son, sa visibilité à false. Et ce qu'on va faire, nous, c'est ajouter ici un nouveau type, de, un nouveau composant qui s'appelle image et qui, elle, va contenir l'image qui sera prise par la photo, par l'appareil photo. Du coup, comme tout à l'heure, ici. On va lui mettre un rapport en photo pour la puisse afficher la photo qui a été prise. Ah, du coup, par exemple, si je me déplace à l'extrémité, on voit que la photo est mise à jour. Si je me déplace à l'autre extré extrémité et je clique sur le bouton, la photo est mise à jour. Euh, ensuite, ce qu'on qu qu doit faire, c'est ajouter un, un bouton qui va nous permettre bah, justement bah, de soumettre le formulaire dans les SharePoint. Du coup, on insère un nouveau bouton on va modifier son texte ici, notre propriété texte, en mettant enregistrer le ARIO. On va l'agrandir un petit peu. Et son action, lorsqu'on qu'on cliquera dessus, c'est de soumettre le formulaire. Du coup, on met submit et on prend le nom du formulaire. Donc ici, on récupère le nom du formulaire en cliquant dessus. Et, voilà, et on l'a ici. Submit form, form 1. Une fois que le formulaire est soumis, on réinitialise le formulaire. Simplement. On va tester tout ça. Mmh. mail et ici un numéro de sécurité sociale valide, bien sûr. Une fois que c'est fait, alors on va prendre aussi une bonne photo. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton pour soumettre le formulaire et le réinitialiser. Voilà, le formulaire a été, a été soumis, a été réinitialisé. Maintenant, on peut aller dans la liste SharePoint et réactualiser la page. Voilà, on voit bien que le, le nouvel enregistrement euh, a été fait, a été enregistré dans les SharePoint. J'espère que cette démo-là vous a plu et à bientôt. Donc, voilà donc pour le coup, c'est le, le but de rendre, montrer la simplicité de l'outil et à quel point euh, ben on, on, on peut créer des, des choses à l'infini. Euh, la seule limite, c'est un peu l'imagination, hein, comme d'habitude. Il euh, faut savoir qu'il y a plus de 400 connecteurs euh, possibles avec la Power Platform, ce qui montre le nombre de, de connexions avec l'extérieur qu'on peut avoir. Euh, <coughs> Un dernier sujet, c'est montrer effectivement comment Talent peut vous accompagner, euh, peut accompagner ses différents clients euh, sur du low-code. Euh, donc, on, on est capable euh, d'intervenir à vos côtés euh, bah, sur l'ensemble des étapes, euh, des premiers pas jusqu'à la maintenance à l'exploitation, en passant par l'industrialisation. Euh, donc, les premiers pas, euh, bah, c'est assez, euh, assez basique. Ça va être effectivement, déjà, de comprendre euh, identifier avec vous, donc comprendre vos besoins, ce que vous voulez faire avec du low-code, euh, que, quels sont aussi vos problèmes et voir quels sont le, parmi ces problèmes, ceux qu'on peut adresser par du low-code et euh, pour réussir à, à définir avec vous le, le, le framework low-code le plus adapté euh, à vos besoins et à vos problèmes. Euh, une fois que, que l'environnement, le, la techno est choisie, euh, bah, l'étape d'après, ça va être de identifier quelles sont les premières applications qu'on va pouvoir développer avec vous. L'idée étant de choisir des sujets quick win qui vous apportent beaucoup et qui vous permettent de voir aussi comment on peut faire des devs rapidement. Et donc du coup, une fois que ces applications là sont sont sont définies, et eh bien on peut évidemment les implémenter avec vous. Sur la deuxième étape d'industrialisation. Il y a déjà une démarche de, de, de présentation du framework et d'acculturation de, de vos équipes, qu'elles soient euh, IT et, euh, ou métier. Euh, une fois qu'on a réussi à, en, à embarquer du monde, eh bien, on peut suivre du coup l'adhésion, euh, l'adoption des, des outils euh, par vos équipes avec différents reportings qui se basent sur forcément les, les données d'utilisation euh, des outils. Euh, on peut aussi euh, vous accompagner sur la mise en place... Euh, de de votre méthodologie projet euh, qui euh, qui est très différente pour le code euh, là où on a en, en développement normal euh, une méthodologie de euh, on spécifie euh, les fonctionnalités on va les lotir euh, en, en groupe de fonctionnalités et après euh, on va mettre faire enfin, les développer mettre l'interface au-dessus de tout ça sur du low code on parle vraiment euh, de l'interface utilisateur donc euh, l'une des premières interventions c'est souvent euh, euh, un un expert UX UI qui la fait euh, donc, avec quelques euh, réunions avec les utilisateurs pour dire ben, qu'est-ce que vous voulez voir, quelles sont les, euh, les données que vous voulez euh, récupérer ou saisir, sous quelle forme, comment on les organise à l'écran et ce qui nous permet derrière d'identifier de, euh, les composants qu'on doit utiliser et comment finalement on va les enchaîner pour répondre à votre besoin. Euh, on est aussi capable de vous accompagner sur les mises en place euh, d'un centre d'expertise, euh, alors qu'il soit dédié ou partagé en fonction de euh, de, de vos souhaits, hein, si on euh, si euh, euh, vous avez besoin de d'une euh, d'expert chez vous, enfin d'avoir du monde à, à vos côtés, ou si par contre vous, vous voulez rester dans dans dans un une enveloppe budget euh, très très enfin euh, réduite au maximum pardon, et puis euh, ou alors, si vous avez peu de besoins, mais vous voulez quand même avoir de l'accompagnement, on est capable d'y répondre via euh, des centres d'expertise partagés. Et puis, euh, la dernière étape, c'est forcément mettre une gouvernance qui sera adaptée à vos besoins. Euh, c'est un truc qui est indispensable. Aujourd'hui, euh, euh, à partir du moment où le produit est mature dans votre entreprise, vous avez besoin de pouvoir suivre les usages qui en sont faits euh, sous différents axes. Hein. Ça peut être euh, réussir à, à déléguer la gestion des différents composants Microsoft euh, euh, ou d'autres environnements low code aux personnes les plus proches des équipes euh, parce que encore une fois partir du moment où on a on est dans un écosystème où il y a euh, beaucoup d'utilisateurs beaucoup de développeurs donc ces fameux citizen développeurs et euh, eh bien euh, il, y a, il y a un besoin de réactivité il y a un nombre de demandes un nombre de de, de droits d'outils à fournir qui qui grandit et donc du coup il y a besoin un peu de enfin, de, de suivre tout ça et de le de le de le structurer euh, en partie maintenance et euh, exploitation, il y, a, il y a plusieurs axes qui peuvent être traités. Euh, premièrement, bah, sur un système existant, la, la, le, le premier sujet, c'est auditer ce qui se passe et s'assurer que euh, la structuration et l'organisation correspondent aux bonnes pratiques, que euh, on n'a pas des problèmes de, de performance, des problèmes d'accès concurrent, euh, et puis. Euh, et puis aussi, on peut revenir sur la gouvernance parce que cette gouvernance qui est mise en début de projet, en phase d'industrialisation, correspond à votre, à votre utilisation et qui correspond elle-même à vos besoins. Vos besoins peuvent changer dans le temps, vos usages aussi, du fait. Et donc, la gouvernance doit être adaptée. Donc, il est important de revenir périodiquement pour s'assurer que la gouvernance mise en œuvre correspond bien aux besoins du moment. Je voulais juste ajouter un petit mot par rapport à, à ça, Samuel. Donc, euh, par, par, par expérience, ce qu'on voit chez les clients, hein, les, les expériences entre guillemets les, les plus réussies de l'intégration de, euh, de démarches uh, Smart Automation au sens large euh, avec une, une composante low-code ou rapid application euh, euh, développement. Mais ben c'est effectivement… Euh, d'arriver à développer un, un pool d'experts euh, plutôt multi-compétences euh, avec des compétences choisies qui qui, qui sont toutes dans l'environnement euh, euh, du, du client et d'avoir cette espèce de de pool de rapid application and automation euh, euh, développement euh, pour pouvoir réaliser plutôt des développements tactiques et si je voulais faire un petit parallèle avec le sport euh, on en parlait avec un, un client assez récemment et on se disait que finalement le le, le low code, euh, c'est un peu euh, le, à, à l'informatique ce que le cardio training est à est, est à la course à pied, c'est-à-dire plein de petites séquences euh, très très dynamiques, rapides, euh, rapprochées mais pas trop longues. Euh, à contrario on a effectivement les, les longs projets les, les projets marathons qui sont des, des, des projets parfois un petit peu structurants et, euh, et puis il y a un autre parallèle avec le cardio training c'est que c'est très très populaire et le low-code aujourd'hui ben, c'est très très populaire auprès des, des utilisateurs, des citizens développement parce qu'on arrive aussi sur un certain nombre d'applications tactiques euh, à donner des réponses extrêmement, euh, extrêmement rapides et, et, et, et valables pour euh, des, des, des, des, des, des des sujets euh, précisément choisis euh, qui sont pas forcément des, des corps applications. Voilà, je voulais juste faire ce petit ces, ces deux petites parenthèses, une illustration client et puis voilà, une illustration un petit peu plus imagée euh, dont on a coutume. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Samuel, tu, tu, tu, tu avais... Euh... Voilà, c'est ça. Hein. Donc, je ne sais pas si, Olivia, il y a des questions. Alors, je, oui, justement, je, je profite pour, pour répondre à une question. Euh, pourquoi ne pas avoir utilisé un produit UiPath Encore une fois, on aurait pu le faire avec, euh, avec euh, UiPath Applications. Euh, L'avantage de, euh, euh, de, de l'avoir fait sur cet exemple-là, en première plateforme, euh, c'est vraiment l'intégration euh, à l'écosystème. Encore une fois, c'est qu'on a zéro authentification, euh, on profite de l'ensemble des documents, qui sont liés, euh, enfin qui sont disponibles sur les les différents groupes Teams, sur les différents partages de, de documents euh, de de talent puisque talent est, est, est, utilise Microsoft 365. Euh, donc il y a, enfin voilà, c'est c'est pas une techno juste pour la techno, c'est vraiment en fonction du cas d'usage de de d'assurer une facilité de gestion de la sécurité aussi, parce que bah, typiquement sur les documents sur les les, euh, la, la liste SharePoint qu'on a utilisée, il bah, y a un niveau de sécurité aussi. Donc, seule l'équipe qui sera membre du groupe qui va bien pourra y accéder. Mais encore une fois, je pense compléter ta réponse par le fait que finalement, c'est un choix, euh, un choix euh, commun euh, pris en fonction d'un certain nombre de, de critères. Et c'est effectivement l'environnement du client qui va être déterminant. Nous, on est en position d'intégrateur. Et on a cette chance de, de ne pas avoir à choisir toujours une seule solution, mais plutôt la meilleure pour, pour le client. Voilà. C'est ça, c'est vraiment en fonction du contexte technique et aussi en fonction du besoin qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est la solution la plus adaptée en fonction d'une matrice de, de critères. Voilà. Je crois qu'il est venu le temps de de, de rendre l'antenne. Euh, donc, euh, il faut juste qu'on annonce nos, nos nos collègues de demain parce que la smart automation, la semaine de la smart automation et de l'automation continue. Et donc, demain, vous aurez une nouvelle thématique donc sur pourquoi et comment passer à l'échelle. Ça aurait pu être aussi la, la finalité de notre présentation aujourd'hui, puisque c'est le, le, le fin du fin et, et le bout du chemin de la roadmap de, de l'innovation Smart Automation. En tout cas, merci infiniment à tous les participants. Ça a été un plaisir pour nous d'animer cette session. Et si vous souhaitez nous retrouver, soit via LinkedIn, soit euh, directement avec nos mails, n'hésitez pas. Euh, et on répondra aux questions que vous pourrez avoir à Paris ou à Londres. Merci à tous. Merci à vous.